quoi le bruit Oh, c'est parce que j'ai oublié de voir Mais non, pas le bruit de l'ordinateur En bas oh, Je pense que c'est le bruit de la télé Venez, les venez, les on va aller voir C'est quoi le bruit en bas Ah, c'est la vaisselle Maman, elle fait la vaisselle Maman fait la vaisselle et oh là, j'ai des devoir assumer moi. Oh, C'est trop bizarre. Il faut espionner. Hmm, bizarre, tu dis Extrêmement bizarre. Tu le savais extrêmement bizarre bon ah c'est la vaisselle cool que oui C'est pas censé être réveillé. Oui, je dois dormir, je dois dormir. Les petits m'ont réveillé parce qu'ils ont entendu un truc. Dors, dors, dors, dors. Euh, attends, je pense que je les ai entendus. Mais mon ma, frère, ma soeur, vous dormez Eu peur allez viens faut aller à l'école ah, ah, vous avez espionné maman bah non moi je ah prépare si. pour l'école je vous avais vu vous avez entendu descendre les escaliers non c'est pas vrai oh, bon c'est pas le allez allez ah. Mathis, va dans ta chambre, prends ton sac à dos, Mathis. Allez, Mathis. Allez. Oh. Euh, Mathis, allez. Va dans ta chambre, prends ton sac à dos. Allez, Mathis. Tu dois aller à l'école, nous, Mathis. Très bien, Mathis, on doit aller tous à comme... J'ai pas envie. Moi non plus. Si vous avez bien à avoir une bonne note à l'école, je, je, je vais vous offrir un beau petit cadeau. Si vous, essayez, vous, avez, si vous avez bien travaillé, bien sûr. Mmh. Est un pour vous. Maman, elle nous appelle Allez, venez mes chouchous. On y va, l'école. Allez, bonjour maman. Dire, maman va dire, préparer la voiture, s'il te plaît. mets ton sac. Mathis, t'as pas mis ton sac à dos. Mathis, mets ton sac à dos. Tu l'as dans ta main, Mathis. Mathis, le sac il a oublié. Allez, Mathis, on se fait. Alors, maman. Ah, c'est l'heure d'y aller. Vite, Mathis. Matis Bon bah salut euh, maman, du thème. Mathis, toi c'est pas ici ton. Non <rire> hey, Mathis Mathis viens y a, Mathis. C'est pas ici ton école, là-bas. Pourquoi je les entends ici Mathis. Moi vite Mathis. Ouais. Mathis, Ça me chie trop bien. Euh, bah, Personne ne me voit suis oh, sorti de la crèche. Surette, Surette, t'es où? Surette. Bonjour. Il faut venir parce que il y a des gens où ils nous enferment. D'accord. Boba salut. C'est hmm. la crèche? Ah, d'accord. Bah si c'est normal, quand je retourne. Surette. Vite, il y a ma sœur qui m'appelle. Je vais Jurette, repasser dans mon passage secret. Qu'est-ce qu qu'il y a, grand-sœur Qu'est-ce qu'il y a C'est beau, les coquilles, ça, Jacques. Ton -ton. Oui Mais non, mais déjà, toi, tu dois être à l'école. Hein. Moi, oui. je suis à la classe j'ai deux ans. Allez, salut. Oui. Non, tu frère. peux pas me sortir, je suis dans le berceau. Je suis dans le berceau. Pas m'écouter, s'il te plaît. Je suis dans maman. le berceau, je t'ai dit. Allez, s'il te plaît, fraise. Il fait n'importe quoi. Et alors, c'est pas, pas mon problème, moi je suis à la crèche. Et puis, il fait ce qu'il veut. Hein. S'il fait des bêtises, tant pis. Hein. C'est maman. Hein. Parce que, euh, tant pis s'il fait oui, des bêtises. Maman, maman t'es dans la voiture. Maman. Attends, bah, laisse-la te répondre. Euh... Il fait des bêtises dans mon école il est, il est censé être à la crèche en plus Qu'est-ce que tu fais dire On va à l'école Baptiste, t'es où encore Maman, va venir te chercher Bah si elle est elle vient te chercher mère. Baptiste <rire> Matisse, t'es où Mais ben c'est dans le bureau de, de directeur Matisse Yeah, on s'amuse trop bien dans la crèche Je te vois, Matisse Viens, où est-ce que tu es, Matisse Tant pis, il va se perdre bah, C'est pas ma faute C'est pas ma faute, il se perd sur Matisse Parce que je aller dans l'école des grands Chut. Faut pas m'entendre Je vais passer par derrière Comme ça je pourrais jouer avec Mathis à la récré Par contre ma soeur elle parle haut hein. Je sais pas je l'entends de, de loin oh Pour que j'aille à la crèche euh, de l'autre côté Vite Mathis, vite, vite, vite Viens, suis-moi Si, <rire> si, si Personne Ne nous verra T'es fatigué Mathis une cachette. Suis-moi. Toi, sur les bouts de verre. Ta mat Ah Maman va bientôt nous rechercher à, maman rechercher à la crèche. Wouhou Moi, je suis invincible. Vite. Et je me demande pourquoi... Mais... Bah ben Lina, qu'est-ce que tu fais là C'est pas toi qui dois me rechercher, c'est maman. Je sais, mais je vous ai cherché partout à la crèche. Bah ben, j'étais en haut, à l'étage, en train de jouer. Euh, j'ai même cherché à l'étage. Bah ben non, pas là, regarde. Si tu passes par ici... Attends-moi. D'accord, je t'attends. Elle... Tu passes très là... Tu descends, moi j'étais en train... De... J'étais ici. J'étais là, là-bas, en toi Ouais, ici, J'étais là, voilà. Euh, Et, ap... partout, Et après, j'ai mangé mon goûter ici. Et puis ma maîtresse, elle nous a dit d'aller faire une promenade. Donc on a été faire une promenade. On a été euh, là-bas. Partout, partout, partout. Non mais viens, partout, je te montre où partout. on a été est tout a... dans la ville en plus. Non, là tu te moques de moi parce que la, la ville, elle fait plus de 2 milliards de mètres. Euh, si mademoiselle la mentisseuse. Je suis pas une mentisseuse. Si, je veux dire à mon Et ça se dit pas mentisseuse. Si, ça se dit mentisseuse. Non, Et ça se dit pas. Une fille, toi. pas un garçon. Et alors, ça se dit pas mentisseuse. Si, ça se dit. Non. Moi, mais c'est Mathieu. Moi, je vais voir Matisse, il est plus gentil que toi. Moi, je ne veux plus être avec toi. Maman. Elle, elle, moi, je reste avec maman. Matisse. Elle est méchante. Maman, elle est là. Maman Vite Matisse T'es pas gentille Lina Vraiment pas gentille T'es pas menti ouais. J'étais dans, dans la ville Mais j'étais pas toute seule, j'étais avec ma maîtresse Maman Elle est pas gentille C'était nul, j'aime pas l'école Oui bah... On fait avec A pas été gentil avec moi du coup bah moi je suis triste voilà oh, non non moi je suis pas d'âge euh, à conduire moi je suis trop triste vais là bas <rire> へへへへぴんぴぴ<笑> <み、みー>、<笑><笑> Qu'est-ce que vous voulez Veux quoi Alina toi qui es aussi méchante avec moi et là tu me donnes un cadeau mais bah, je ne voudrais pas Bah, je viens le donner à ton frère m'en fiche et maman qu'est ce que tu fais Tu tu me demandes, parce que Lina, elle est méchante avec moi. de Julie. <sniffs> non. Tu vas dormir Ben non, on va manger une glace. Bonne Nuit, mmh, bah si tu veux pas, salut, bonne nuit. Une glace. Tu... On veut pas, moi je vais manger des glaces meilleures. C'est quoi tout ça? Bah, C'est ce que j'ai préparé à manger, mais ça sera pas. Pour toi. T'es pas gentille Bah, c'est parce que toi, tu Mais t'es pas gentille Moi je m'en fous. Moi je m'en fous, je mange pas. Merci. M'en vais. Je vais tout décorver d'abord. Personne ne m'a vu partir. Personne ne sait de quel côté je suis allée. Oh non, elle me suit. La méchante. Moi, je vais me cacher, mon fils. Voilà Je suis caché. <rire> Pourquoi elle est aussi méchante you <laughs> J'entends ma soeur. Fraise. Fraise, t'es où Fraise, réponds-moi. Je suis pas, mais... pas là, mais... Je suis pas là, méchante grande soeur. <rire> Fraise. Je suis pas là. Si tu es là, je le sais. Non. Si. Mais regardez les caméras du surveillant. vais la voir. Fraise. Fraise. Où es-tu, Fraise C'est bon. Faut pas que tu restes ici. Et si je me fais repérer, tapis pour moi. Pardon. Je sais où c'est si ça se passe mal. Tu veux jouer à ça pas très confortable mais c'est pas grave Je, je suis pas censée être là. Qu'est-ce qui se passe ah. Ils m'ont fermé. Je suis nulle part Lina Mathis Ah oui elle est pas à vous le Dis le moi que t'es pas gentille. Dis-le moi Dis-le moi Pourquoi tu parles plus Non, on n'a pas perdu maman Matisse, elle est là mais toi, t'es pas T'y T'es pas T'es pas ici. Tiens, pour la peine. <rire> Maman. Lina n'est pas gentil. <rire> mmh. Maman, mais moi, j'ai câlin, maman. Viens. Maintenant qu'elle est pas là, viens. Et je t'ai pas dit. Mais il est faim. Il veut manger pour deux, pour deux. Et voilà pendant que cette histoire se termine mal. Enfin, elle ne se termine pas. Mais peut-être pour Fraise, c'est la fin. Enfin, je ne vais pas vous dire si c'est vraiment la fin ou pas, car je vais vous laisser découvrir ce qui va se passer pour l'instant. Fraise est dans le coma, et vu que c'est la, la star du jour, on est obligé de... de... de, de voilà, de de tout laisser comme ça. Donc, euh, bon, bah, je vais vous laisser au moment où elle va se réveiller, hein, <rire> Maman <rire> Mathis. Mais qu'est-ce que t'as? Mais C'est ton tour Allez, à toi Mais non mais allonge-toi, Mais toi pas comme ça, comme euh, je sais pas quoi Bébé yeah, Ya yeah, yeah yeah. Yeah. Bon, moi m'en vais vous faire un petit ordi ok, vas-y, bah, vais au X. Maman, tu vois ce que je vois Non, maman grand fait il faut faire quelque chose. En tout cas, je vais voir. Exactement. Non, ça ai y est, là. Je si veux, je l'appelle Maintenant, elle va quoi? Non, pas ce que je passe, pas ça, mal, maman. Elle va mal, mais oui, mais elle va mal. Mais et lui, je l'appelle comment? Du v. Lui, il l'appelle comment Comment il l'appelle Dis-moi Mathis, c'est un spécialiste. Arthur. Ok, bah Arthur. Bienvenue au monde. <rire>